Are you in love with Mr. Verne? <laughs> ça Bien fait marrer de voir Maxime lancer Halo. Du coup, je me suis sub en lâchant une phrase Écoute, si c'est pour faire un plagiat de Maxime et ses amis sur Halo avec Kiwi, je porte plainte. Après, mmh. t'as le droit de l'insulter parce que le nombre de fois où il a dû pas prendre le Magnum. Mais oui Je lui dis Magnum <rire> égale Magnum <rire> jeu On dirait que t'as vraiment une grosse haine, quoi. Vraiment. Mais putain, il prend pas l'arbre la plus rapide du jeu, quoi. Elite, ce qui me ferait encore plus marrer, c'est que pour ajouter encore plus de tu t'aurais pu me dire Putain, il a même pas fait Halo Riche, quoi. Il fait pas dans l'ordre en stream, quoi. Mais j'avais sur table. Non, je peux pas. On peut pas. Putain, c'est. Par contre, là, je mets euh, 9 sur 10 parce qu'on peut pas changer euh, dans la cinématique. Ouais, Même regarde en bas à droite, on y touche à rien. <rire> on y touche à rien, on <rire> regarde. Ah oui. Oh, t'as tiré sur quoi T'as tiré sur le truc vert là Oh, ouais, hein. ouais. T'as appuyé sur un bouton. J'ai plus envie de retoucher le bouton vu comment t'étais en train de manger là. Tu m'entends manger <rire> J'ai entendu un. <rire> ah merde. <rire> <rire> oh, franchement, j'ai appuyé sur le, touche... le bouton là. Ah, tu arrives à tu... Ouais, ça va. Euh, attends, t'es où Derrière. Je suis descendu. Je <rire> suis tombé dans le petit trou là. <rire> Des trous que j'ai complètement pété. Oui, exactement. Connard <rire> En <rire> vrai, <rire> <rire> oh ouais, je m'attendais tellement pas à la chute. <rire> Un Bernard Lermite dans le bocal. <rire> Mais justement, c'est là que t'apprends. Euh... J'apprends la légende de Fortnite, c'est ça Bah là ils, dropent, là, ils vont à Tilted, Là, il va à Tilted. Call top avec Ninja Je <rire> sais pas pourquoi, mais le robot il fait penser à Watley de Portal 2. Ah, Wizley, ouais. Bah, Wiki. Je crois que c'est Wiki qui le prononce. Euh, ah, je sais pas, mais. Oublié. Moi, j'aime bien ouais, faire ouais, mon, mon fond texan là. Watley. <rire> ah oui, regarde ça. Ça là, parce mais... qu'il derrière toi. Ouais, parce ouais, ouais je vois toi, ça d'ailleurs. Ah Et bah, c'est de la merde, c'est un des pires ennemis. Ouais. Ah oui, c'est le boomer, ouais. Ouais, c'est le boomer de Lef Fortnite. En vrai, Vav n'a pas tout inventé, il s'est juste trop copié. Ah tiens, du grec. Enfin, du latin. Quis kest quest Enfin, attends. Quis quito diet ipso custodes. Ou alors c'est de l'espagnol, mais... Attends, où ça C'est un sujet que j'ai eu. Ah ah c'est le succès, ok. Le mec il, il, il se demande, ah. bah attends dans la cinématique je la vois pas moi. Je vois les petits flottes là-bas nous regarder au loin, là, faire des non-noms de la tête. Ouais, ah j'ai plus de grenades, fait chier. Attends, est-ce que je peux balancer une petite grotte si loin Oh. Je sais pas si je l'ai eu. Ah tu les as eu hein. Ah mais c'était en train de se faire euh, du, du Captain Jack là. D'ailleurs un truc que j'ai appris sur ça, c'est que, tu vois la, la pub des Filutubes Euh, ouais. non non non. Bah ça venait d'une musique de basse ça. Et au début, tu vois, j'ai fait oh bah c'est une musique quand je disais quoi quand je disais? Et là aujourd'hui, j'ai découvert que ça venait d'un clip d'un mec qui faisait un peu euh, en quelque sorte de la musique un peu euh, genre pour s'ambiancer quoi. C'était euh, genre euh, non, non, non, non, non, Et, et tu, tu peux, tu peux en entendre vraiment dès le début, dès le début de la chanson, tu peux en dire ah oui, c'est vrai que ça sonne un peu comme les philotubes quand même. Ah oui, c'est la musique des philotubes là. Tu l'entends en soirée, <rire> tu l'entends en soirée <rire> en grosse lane pour les philotubes. Je vais te montrer le clip où, euh, qui me fait penser à ça. Tu Dire, ah, mais oui, c'est vraiment les Philotubes Attends, je vais essayer de retrouver le clip pour te l'envoyer en privé. Alors, vas-y, regarde, tu écoutes ça. Oh, trop bien, en vrai. C'est vraiment pour moi les Philotubes quoi. La musique, quoi, derrière. Sur Fall par exemple, il y a un succès qui s'appelle Faire câlin avec un autre joueur. Et le souci, c'est. Ah, d'accord, je. Bon, alors, du coup, change de sujet. Alors, gros connard. Bah, nous, on est au milieu. Ah, non, c'est toi. Ah, ok. Non moi je suis mort. <rire> ah, regarde le parasite qui est dans lui. Ah T'es pas animé Il s'est juste barré. Ah, je connais ce passage. Euh.. Ah ouais ouais Mais c'est. Attends. Qu'est-ce qu'il Ça me dit un truc. Bah, ça, ça fait penser au premier film avec les amis qu'on a fait sur ce halo justement. Non, attends. Si, si, c'est ça, c'est à la fin. Genre, je disais, ah, oh, tiens, ça fait penser à Halo Infinite et euh, voilà. Ah! Oui. <rire> le, oui un le, le oui un peu déçu. Oui, j'avoue, j'ai pas regardé euh, récemment la vidéo. Ah, je je m'en souviens plus, moi. Aïe, <rire> bon. ah, aïe, chef. Je que c'est mais il y a un problème par contre hein. On dirait euh, quand tu rentres à l'intérieur d'un autre modèle pour euh, que tu vois comment ils sont à l'intérieur de sa tête quoi et, Mais là c'est pas normal hein, parce que ça l'a jamais fait Je crois que c'est une mise à jour récente qui a fucked up ça parce que ça me faisait pas hein. Je crois que c'est un problème de Nvidia ou c'est un problème de RTX ça mais je sais pas le... voilà Voilà Attends, t'as réussi à le tuer alors que t'étais dodo Tu as réussi à le tuer et à tirer t'étais comme ça Voilà, tu as tué comme parce ça pour les euh, <rire> mes mouvements sont rapides <rire> Ma vitesse est de... <rire> je te dis, je suis un speedrunner je peux courir là, si tu veux. Ah non, il y a une apparition. Il faut s'occuper du tank, du coup. Oui. Ah, et très mais... bien. Alors attends, euh, je lance quelques grenades de gauche à droite. Ça te fait des ou pas <rire> Non. Là, je te dis, je suis en train de jouer à Halo Wars. En fait, je <rire> suis en train de faire euh, <rire> oh, Au final, et, je, vais, je vais te laisser jouer tout seul. <rire> oh. Merde, tu tue pas en premier coup. Ces élites-là, ils sont balaises. Alors moi, je m'en encore, désolé. Hein. Ah, il a pas de soucis. Hein. Je me peu de, de choses. Tu peux tomber dans le trou, t'as un terminal au fond. À droite Ouais, là, bon, barba. Oh non, y a ma... Merci. Ah, bah voilà. En fait, je veux juste respawn en fait, Hugo. Merci. Ah oui. Faut faire. Bon. Mais putain, j'écoutais ce qu'elle disait, Cortana. <rire> <Objectif. rire> je peux m'ouvrir la porte normalement. Attends, attends. Je vais essayer sans que tu m'écrases. Ah, ça pas fait comme la vie. Ouais. Hein donc euh, là, donc là, on avance. Ah, y a lui, putain. C'est plus... lui. What, what. Ah, oh, le wood, bon. wood, ouais. Les méchant. Même cet épisode de Gozami on refait les mêmes gags. D'accord. Euh. Bon ah non, j'allais dire. Bah non, euh, on n'est pas à la plage euh, où tu me renverses avec, euh, enfin le cascade avec, on Dry. <rire> Alors, c'est cette vidéo-là que tu dois absolument voir. D'accord. Le titre de la vidéo commence bien. Vous êtes étudiant encore actuellement Oh non. Je... J'ai 56 ans. Oh, waouh, vous faites euh, beaucoup plus jeune, je trouve. Oui Ah oui Ah Je vous aurais donné 18 ans. Ah ah! Oh. J'ai 56 ans. <rire> tu vois, au fond, tu vois, ça me fait marrer parce que, comment il dit, etc. Mais au fond, toi je me dis, putain, si j'avais été un peu handicapé comme ça, euh, je me détesterais. Juste, <rire> il a l'air paumé, le pauvre. <rire> La meuf, elle lui dit, oh, je vous aurais donné 18 ans. <rire> oh! <rire> oh, merci, madame. <rire> Alors, je crois qu'il va falloir que j'aille FK. Ah merde. Vas-y, vas-y. Mais pas maintenant, pas maintenant. Ouais, bah, bah oui, bah en même temps, là, c'est le bordel. Attends, je dois FK, ah, t'as pas encore fini le jeu De quoi T'as pas encore fini le jeu Je pensais. On n'est ah. pas sur un Hugo et... J'ai 56 ans. <rire> et j'ai 56 ans En vrai ce serait une bonne idée de d'émission où je joue à des jeux de boomer un peu. <rire> Genre, aujourd'hui, je joue à Donkey Kong Country. <rire> Alors là, du coup, je te propose un truc. C'est, je fais ça. Pourquoi je l'ai pas eu Oh, je voulais faire un truc trop stylé, mais... <rire> eh, on est pas sur Protophe 2042, là, tu t'arrêtes avec ton trailer, là. Oh, mais... Bon, du coup, là, il faut en faire la même chose, c'est-à-dire se jeter dans le vide. Attends, je le fais. <rire> voilà. Ah oh, je suis mort. Désolé, mmh. mais l'ennemi, il a fait son kamikaze, il est <rire> J'avais lancé une grenade, il est foncé sur toi. <rire> mais putain, mais... <rire> <rire> Ça, ça, ah, okay. ça, ça, ça dégoûte quoi, j'arrive je, je à le tuer à la dernière seconde et avant de moi il fait off oh, rocket. Oh, il, il a lancé une grenade pour dire tiens salaud <rire> Bon je, je, je pense que je vais revisiter un peu le code, mais je crois que c'est interdit de faire ça. Dans cette situation, quand vous voyez un ami qui descend du véhicule, que faites-vous J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je prépare mes meilleures excuses et je fonce. Réponse D. Ah oh non Non j'ai réponse. Ah j'accélère <rire> ouais parce que bon je me suis dit ils sont tes excuses là <rire> non, En plus ouais avec la musique là qui se fait là on dirait qu'on est euh, sur une scène euh, assez triste quoi comme dans Halo riche quoi. Après Allo Rich c'est pas la même chose tu vois genre... Oui oui. Parce que c'est la fin quoi tu vas faire un acte de... De présence, tu vas dire je suis présent. Non, tu vas juste faire euh, un acte héroïque et tout, tu vas faire péter le halo tout ça. Pourquoi il y a halo 2 du coup <rire> Ça dit que ah le titre bah... en fait. <rire> ah, c'est parce qu'il y a plusieurs halos. Voilà, vous avez détruit le, le premier halo, maintenant. Allez faire les 5 autres. Merci. <rire> un beau cadavre ici. Je suis placé. Ah, oui. ah, ah. ah. <rire> On dirait t'as un, un chien qui fait sa petite litière ou. <rire> on, di on dirait une araignée, mais me déformer quoi. <rire> J'aime bien quand la caméra change, ça, ça change l'audio, ça fait facile. Non. En fonction des dégâts, on devrait avoir 15 minutes pour quitter le vaisseau, le temps presse. On n'a pas le temps. Hein, et euh... hey, vous avez 15 minutes, putain, il n'y a pas le temps, sort, sort. <rire> Vas-y, je monte. Allez, je monte à côté, je vais pas prendre, je vais faire un mec badass. Vas-y. Waouh. pas, normalement, c'est pas bon. Non, c'est pas pour ça. Merde, je suis sorti de véhicule, je veux les recharger. Ouah, wow, boum, bam. Écoute, je vais prendre la toile du coup. Oh, merde. Ton meilleur personnage préféré est mort. <rire> Saloperie d'engin. Ouh là là là. Comment on peut y aller <rire> Oula par contre... Rester. Ok, je me sacrifie. Je me sacrifie. Tu pourrais que des petits potes <rire> Le petit pont s'est levé avant qu'il n'appuie sur le bouton. Hein, ouais, que... c'est scénarisé, c'est le script qui fait ça. Euh... C'est le vaisseau, il a dit Ah, il vient, c'est bon, il vient là. Il <rire> non, c'est juste un monstre qui a voulu essayer de le tirer dessus, mais il a tiré sur le bouton en fait. <rire> bon, par contre, du coup, il n'y aura pas le 5 comme euh, il je préfère le dire d'avance. Euh, du coup, <rire> maintenant je vais arrêter l'enregistrement. C'était un bon gag de fin pour dire qu'on ne fera pas le 5. <rire> ouais. Bah écoute c'est seulement si les devs ils veulent hein. moi je suis chaud hein, juste qu'ils nous le donnent Attends je vais envoyer un, un MP à Phil Spencer Eh je voudrais euh, le 5 s'il vous plaît Je vais faire comme j'ai fait pour le les, les truc où il y avait euh, G-Off, euh, machin truc là avec le masque qui euh, la Je vais le MP en disant Eh hey, euh, Phil euh, j'ai fait un let's play, est-ce que tu peux mettre le 5 s'il te plaît c'est pour un ami <rire>